Les premières choses à savoir faire avec LibreOffice Calc. Premièrement, je repère la cellule A1. La cellule A1, elle est ici. Si je me positionne ici, c'est la cellule C3. Si je me positionne ici, c'est la cellule E2. Si je me positionne ici, c'est la cellule A8. Ensuite, je repère mon clavier, en particulier la touche « égale », la touche « entrée » et la parenthèse « ouvrante » en dessous du 5, la parenthèse « fermante » en dessous du « degré ». Bon, ça peut dépendre un peu des claviers, mais globalement, c'est ça. La touche « slash » pour diviser sur le pavé numérique à droite, la touche « étoile » pour multiplier, ensuite « euh, si je clique sur la cellule A1, je clique une fois sur la cellule A1, il y a ce qui s'appelle une poignée qui s'affiche. Quand je viens sur cette poignée, il y a une croix qui s'affiche. À ce moment-là, je clique gauche, c'est-à-dire ici j'ai mon pavé tactile. clic clique gauche, je mets mon index gauche sur le clic gauche. Je, donc Je me positionne avec l'index la la, droit sur cette poignée ici. Avec ma main gauche, je clique gauche, je reste cliqué et je descends. À ce moment-là, je sélectionne toutes ces cellules-là. J'aurais besoin de savoir le faire. Je clique à l'extérieur, ça veut dire ça. Je reclique sur A1 et je vais appuyer sur 1, puis Entrer. Donc 1, puis Entrer. J'ai la valeur 1 qui s'affiche. Très bien. Je reclique sur cette cellule A1, je me mets sur la poignée en bas à droite, je relâche, clique gauche, je descends. Toutes les cellules sont incrémentées aussi loin que je veux. Par exemple, je vais jusque 12. Pour centrer ces valeurs, je clique sur A, pas sur A1, sur A, pour avoir tout ça sélectionné, puis sur l'icône Centré. Si je veux y voir plus grand ou plus petit, j'ai le zoom ici en bas à droite. Donc je peux agrandir. Voilà, j'agrandis autant que je veux. Si euh, je veux raccourcir la largeur de cette colonne, je clique sur A pour avoir tout sélectionné. Je m'arrange pour être entre A et B. Sur la double flèche, clique gauche. Et je reviens vers la gauche avec mon doigt droit. Je clique gauche avec ma, avec ma main gauche et avec la droite, je peux agrandir ou diminuer. Je clique à l'extérieur pour qu'il n'y ait plus rien de sélectionné. Si je veux ajouter une colonne avant, insérer une colonne avant, je clique sur A. Puis clique droit. À ce moment-là, il y a un méta-menu qui apparaît et je dis insérer des colonnes à gauche. Ce qui me permet, par exemple, ici, je vais écrire Somme. J'appuie sur la touche tabulation et ça m'amène directement sur la cellule d'à côté. Et sur la cellule d'à côté, je vais écrire égal Somme. J'ouvre la parenthèse et je vais prendre toutes les cellules. Pour cela, je clique sur 1. Je relâche mon doigt, je clique avec ma main droite sur 1. Maintenant, je clique gauche avec mon index gauche. Je reste cliqué, je descends et j'appuie sur la parenthèse fermée. Puis Entrée. J'ai la somme qui s'est calculée. Je peux aussi calculer, faire calculer au tableur le nombre de valeurs qu'il y a au-dessus. J'écris donc nombre de valeurs. Ici, ça rentre sur la cellule d'à côté. Ce n'est pas gênant. Si je veux le voir apparaître mieux, je vais élargir ma colonne. Je vais entre A et B, clic gauche et j'écarte le nombre de valeurs. C'est, je sélectionne cette cellule. De nouveau, je rentre une faxion, fonction en écrivant égal. Cette fois-ci, je vais écrire nombre, nb, juste nb. Parenthèse ouvrante. Je sélectionne mes cellules, c'est-à-dire je me positionne sur 1, une fois avec mon index droit. Avec le gauche, sur le clic gauche, je reste cliqué. Je descends jusqu'en bas, puis je ferme ma parenthèse et je fais « entrée. Et là, il a calculé qu'il y avait 12 valeurs. Si je veux calculer la moyenne, j'écris ici que je vais calculer la moyenne. J'appuie sur la touche « Tabulation » pour aller sur la cellule d'à côté. Et euh, j'écris « Égal ». Et je vais lui demander de faire cette cellule-ci, la cellule B14, divisée par la, la cellule B15. Donc je sélectionne cette cellule, il m'écrit automatiquement B14, sinon je peux écrire B14. Ensuite j'écris « slash » et ensuite je sélectionne la cellule B15. Puis je fais « entrer ». Et il a calculé que la moyenne était 6,5. Euh, si j'avais mis d'autres valeurs ici, qui par exemple euh, commencent par euh, 10, ensuite 20, et que je veux augmenter de 10 en 10 non, naturellement, il fait de 1 en 1. Donc, si je veux qu'il fasse de 10 en 10, je fais la première valeur 10, ensuite 20, et je vais sélectionner ces deux valeurs-là. Je clique sur 10, puis clique gauche avec mon index gauche. Je vais jusqu'ici. Je prends la poignée. Donc là, je me positionne sur la poignée. De nouveau, clic gauche et je descends. Et effectivement, on voit qu'il est en train d'augmenter de 10 en 10. Je relâche par exemple au même niveau et il a incrémenté à chaque fois de 10 en 10. Pour centrer mes cellules, mes valeurs, je clique sur C, je clique sur Centrer. Pour raccourcir la largeur de ma colonne, je clique sur C, j'attends la double flèche et je raccourcis. Pour calculer la somme, je clique ici, je vais écrire égale somme, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne ma valeur, la première, je clique une fois, je relâche, je clique gauche et je vais jusqu'en bas. Puis je ferme la parenthèse et j'appuie sur entrée. Il a calculé la somme qui est 10 fois supérieur à la première. Le nombre de valeurs. Je me positionne ici, puis égal, puis la fonction nb. J'ouvre la parenthèse. Je me, sélectionne, je me positionne sur la première cellule en cliquant une fois. Je clique gauche avec ma main gauche. Je reste cliqué. Je descends jusqu'en bas. Je relâche tout, parenthèse fermante, puis entrée. Et il y a 12 valeurs comme tout à l'heure. Pour calculer la moyenne, j'écris égal. Je sélectionne cette cellule C14 qui s'affiche. J'appuie sur slash, puis j'appuie sur la cellule C12, C15 qui s'affiche entrée, et il a calculé la moyenne, il a trouvé 10 fois plus, ce qui est logique, puisque tous mes nombres sont de la colonne C sont 10 fois supérieurs à ceux de la colonne B. La moyenne, en fait, j'aurais pu la lui faire calculer directement. Si j'écris fonction moyenne, fonction moyenne, fonction moyenne, là, elle dépasse un petit peu... Euh, à droite, je vais de nouveau agrandir ma colonne. Si je ne veux pas trop l'agrandir quand même, je vais cliquer sur cette cellule et lui dire au lieu de mettre 10, mais donc 8. Et là, du coup, elle rentre. Je me positionne en tout cas sur la cellule B18. De nouveau, j'écris égal. Et là, en fait, je lui demande carrément la fonction moyenne J'ouvre la parenthèse, attention c'est les premières cellules, donc je, je clique une fois sur B1, je relâche, clique gauche et je descends jusqu'en bas. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée et il a calculé en fait directement la moyenne. Je peux refaire la même chose ici, je peux aussi faire un copier-coller de cette formule, c'est-à-dire... Je me positionne sur cette cellule B18, je prends la poignée, clique gauche, je reste cliqué et je décale à droite. Et il a calculé directement la formule. Ici, j'ai comme formule moyenne de B1 à B12 et automatiquement ici, il a fait copier-coller et il a transformé B1-B12 en C1-C12, ce qui permet de calculer. Les, euh, la moyenne des cellules C1 à C12.